Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de Lila. À la ferme, c'est le titre de cette histoire. À la ferme. Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Ils observent les moutons, le cheval, puis l'âme. « Elle est trop jolie, dit Lila. » Omar, lui, préfère les poturons, et Elio admire les melons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître, et il parle des autres légumes. Puis il regarde sa montre et déclare On retourne à l'école. Mais Lila veut voir les poules. Marine la suit. Un œuf, dit Lila. Je vais l'attraper, affirme Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol. Marine, fond ton larme, l'œuf est cassé. Alors encore une fois les enfants, suivez avec moi, écoutez bien cette histoire, après je vais vous poser des questions. À la ferme. Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Ils observent les moutons, le cheval puis l'anon. « Elle est, est trop jolie, dit Lila. » Omar, lui, préfère les poturons et Elio admire les moulons. Il pousse à l'abri du froid, raconte le maître. Il parle des autres légumes, puis il regarde sa montre et déclare. On retourne à l'école.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 Je vais vous poser ces questions en main orale, la campagne, compréhension et débat. Je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà. Hum, voilà. Compréhension et débat. Où sont les élèves aujourd'hui Où sont les élèves aujourd'hui Où sont les élèves aujourd'hui Très bien, vous avez bien compris. Alors, je vous demande où les enfants sont-ils aujourd'hui Pourquoi Marine saute-t-elle par-dessus la clôture Pourquoi, d'après vous, Marine, saute-t-elle par-dessus la clôture Pourquoi pleure-t-elle Pourquoi pleure-t-elle Es-tu déjà allé à la campagne Toi, est-ce que tu es déjà allé à la campagne Est-ce que tu peux nous raconter Alors, Où sont les élèves aujourd'hui Pourquoi Marine, saute-t-elle par-dessus la clôture Pourquoi pleure-t-elle Es-tu déjà allé à la campagne Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, je vous laisse réfléchir à ces quatre questions. Après, on va répondre. Alors, à la ferme, voici les réponses. Alors, avant de faire la correction, je vous, je vous rappelle bien sûr l'histoire. Alors, les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. Où sont les élèves aujourd'hui? « Les élèves et leurs maîtres sont à la ferme. » Alors, bien sûr, la réponse est « Les élèves sont à la ferme aujourd'hui. » Ou « Aujourd'hui, les élèves sont à la ferme. » Avec leur maître, bien sûr. Alors, on continue. « Ils observent les moutons, le cheval, puis l'anon. »« Elle est trop jolie, dit Lila. »« Omar lui préfère les poturants. »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 œuf, dit Lila, je vais l'attraper à faire Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Alors, je vais l'attraper à faire Marine. Elle saute par-dessus la clôture et bondit sur l'œuf. Alors, pourquoi Marine saute-t-elle par-dessus la clôture Marine saute par-dessus la clôture pour attraper un œuf. Mais malheureusement, l'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Elle saute par-dessus la clôture, pendue sur l'œuf, mais elle glisse et l'œuf roule sur le sol marine. en larmes, l'œuf est cassé. Alors pourquoi pleure-t-elle Car l'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Es-tu es déjà allé à la campagne Est-ce que tu peux nous raconter À toi maintenant de parler. Vas-y. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié notre histoire à la ferme, l'histoire de Lila. Je vais vous raconter, bien sûr, d'autres histoires de Lila prochaine. Merci. Merci.